Le processus euh, du, du travail consiste à poser une première couche de fusain froid. On imagine toujours que le noir, c'est du noir, mais il y a les noirs froids et les noirs chauds. Et après, j'étale et je lisse le fusain avec une estampe qui s'appelle un tortillon. Ça permet d'arriver à des dégradés réguliers, des effets d'ombre et de lumière qui sont assez subtils.